Salut les Dédés, j'espère que vous allez bien, en tout cas moi ça va nickel. Aujourd'hui on est sur une vidéo fiche technique et nous allons parler de la puce. Ouh, ça commence à gratter, à partir du moment où on dit, on dit le mot puce, ça gratte, hein. c'est l'effet psychologique. Donc je vois que les fiches techniques ça vous plaît, j'ai pas mal de commentaires, donc on va continuer sur ça. Euh, N'oubliez pas que dans les fiches techniques, moi je raconte par rapport à mon expérience sur le terrain. Ça fait plus de 15 ans que je fais ce métier. Donc je dis ce que je pense, ce que j'ai vu, c'est que mon avis à moi. Vous avez appris, vous avez les scientifiques qui ont leur avis, qui font des études, qui font des expériences, mais qui ne sont pas toujours sur le terrain. Donc des fois c'est un peu différent entre les, les gars sur le terrain et les scientifiques. Voilà, c'était la petite parenthèse. Donc on va commencer cette fiche technique sur la puce, mais pour l'instant c'est le jingle. Oh, oh. Bon, la puce, qu'est-ce qu'est une puce savoir aussi que la puce vous pique donc ça vous fait des démangeaisons en règle générale ça, ça s'attaque au niveau des bras et au niveau surtout des jambes donc vous avez plein de petits bouts. comment les gens réagissent aux piqûres c'est un peu comme les punaises de lit ou les moustiques on a à peu près une réaction un peu différente donc il faut savoir que la puce quand elle vous pique c'est pour vous prendre du sang vous, vous regardez au moment de la piqûre en règle générale on voit la, la puce c'est pas comme les punaises de lit qui vont vous en essayer l'endroit pour après vous prendre le sang et du coup, quand elle a fini, ben vous regardez et vous voyez rien du tout. Et pourtant, ça vous gratte. La puce, c'est pas pareil. La puce, elle vous pique automatiquement la voix. C'est vraiment quelque chose de très, très, très petit. En général, on dit que c'est un petit point noir. Donc, on l'écrase ou on l'attrape et on, on la détruit. Après, la puce, elle est capable de sauter 300 fois sa taille. Vous imaginez C'est énorme, je trouve. Imaginez-moi Dédé qui fait 1m80 Si je devais sauter 300 fois ma taille ben, Ça fait que je ferais un saut de 540m Donc ma perche en carbone De 30 mètres pour les frelons Je n'en avais plus besoin Hop, Un petit saut, je traite et je redescends Ce serait pas cool ça Alors, quel est le cycle de la puce Elle va installer ses œufs Soit sur un animal, chien ou chat Soit dans un recoin de la maison Donc elle pond ses œufs. Ses œufs se transforment en larves ces larves se transforment en chrysaline et après se retransforme en puces. Et le cycle recommence. Donc d'où arrivent les puces à la maison Donc il faut savoir que les puces à la base s'habitent dehors dans la terre. Donc ça cherche de l'humidité et de la chaleur. Mais quand on va dehors, on a les chats et les chiens qui sont dehors. Et les puces, on a dit tout à l'heure, qui s'installaient sur les chats et les chiens, sur les animaux en règle générale. Pas sur l'humain parce qu'on n'est pas assez poilu. Quand vous avez des puces qui s'installent sur un chien, vous allez, je ne sais pas, par exemple, avoir une centaine de puces qui se met sur un chien, vous allez avoir que 5% qui vont rester s'installer. Les autres, ils vont sauter de l'animal, se vont installer ailleurs. Donc quand votre chien rentre chez vous ou votre chat, eh bien, vous ramenez des puces comme ça. Donc c'est très important de traiter l'animal avec des pipettes et tout ce qui peut exister chez les vétos qui sont très efficaces. Mais c'est aussi important de traiter la maison. Après, dans ma carrière, quand j'ai fait des traitements de puces, j'ai toujours eu des clients qui ont eu, allez, à 98% du temps, qui avaient avait soit un chien, soit un chat à la maison. Des gens qui n'avaient pas d'animaux et qui se sont retrouvés avec des puces, c'est vraiment très rare. C'est soit ils habitaient dans un, un appartement à rez-de-chaussée où ils avaient les caves à côté, ou des fois vous avez des animaux qui, qui arrivent à rentrer dans les caves et nicher, ou soit c'était des gens qui venaient d'aménager dans le logement et avant eux, il y avait des gens qui avaient des animaux. Les animaux, ça ne ramène pas des puces, ça ramène des puces. Les humains peuvent ramener des puces. Vous allez dans votre jardin, on peut ramener une puce qui est sur notre jambe. On en ramènera moins que les animaux, mais on peut. Quels sont les éléments que les puces préfèrent dans votre maison Donc, Il faut savoir que si vous avez une maison avec du plancher, ben là vous avez des grandes chances que les puces s'installent. Si vous avez une maison avec du carrelage, il y a moins de chances. Ils aiment les fissures, les recoins sombres, humides, avec un peu de chaleur pour poser leurs œufs. Alors, comment faire si on a des puces à la maison En premier temps, si vous avez des animaux, vous regardez les animaux. Vous faites le traitement des pipettes, tout ce qui peut exister pour eux avec votre veto. Et après, il faut traiter la maison. Alors, pour le traitement de la maison, il y a beaucoup de choses. Il y a énormément de produits dans le commerce qui se vendent pour traiter les puces. Même chez les vétos, ils vendent des produits pour ça. Mais, en toute franchise, ça ne marche pas à 100%. Si vous avez une toute petite infestation, ça peut marcher. Tout ce qu'ils appellent des foggers, c'est-à-dire des petites bombes qu'on pose au sol, qu'on allume et qu'on s'en va du logement pendant plusieurs heures, voilà. ça va détruire les puces. il n'y a aucune rémanence. C'est un peu comme les blattes ou, ou euh, la punaise de lit. Il n'y a aucun produit qui tue l'œuf de la puce. Donc, il faut un produit rémanent. Donc on traite le sol, on met un produit liquide, un insecticide au niveau du sol et on laisse agir pendant 15 jours. Dans la procédure, il va falloir attendre 4 heures avant de rentrer dans le logement après le traitement. Il va pas falloir laver le sol pendant 3 jours. Après le premier lavage, au bout de 3 jours, le produit va encore résister pendant 15 jours maximum. Et si au bout de 15 jours, vous avez encore des puces, il faut faire un deuxième passage. Alors je vous conseille vraiment, il y a des insectes, ces vidéos, ils sont, ils sont faits pour, pour vous, pour vous montrer qu'il y a certains insectes, vaut mieux appeler un professionnel. Déjà, un, ça peut vous coûter beaucoup moins cher qu'acheter des produits, vous n'êtes pas sûr de l'efficacité. Et deux, bah, s'il y a des, des insectes, vous pouvez faire vous-même. Par exemple, un petit nid de guêpe classique, comme ça, vous prenez une bombe, et c'est largement suffisant de faire venir une société. Voilà. Donc moi, je suis là pour ça, pour vous dire tel insecte vous pouvez, tel insecte vous mieux peut-être appeler un pro. parce que toutes ces petites bombes, si vous cumulez tout ça à plusieurs passages bah des fois ça, ça revient aussi cher qu'un professionnel après bien entendu c'est à vous de chercher votre professionnel et de comparer les prix parce que bien entendu c'est comme dans tous les métiers il y en a qui exagèrent, il y en a qui essayent d'arnaquer les gens donc il faut être toujours vigilant au niveau de ça donc je vous redis traitement de puces c'est un traitement de sol. Fumigène, fumigation, ce n'est pas nécessaire. Si on a un bon produit qui traite le sol et qui a de la rémanence, normalement ça devrait être réglé. Et bien entendu, vous pouvez toujours compléter ces interventions avec un aspirateur. Vous aspirez régulièrement tous les jours. Ça aspire les puces mortes. Ça peut vous aspirer quelques œufs qui sont moins bien cachés. Bon voilà, on arrive à la fin de la petite vidéo. Cette petite fiche technique vous explique un peu le fonctionnement de la puce. C'est quand même un insecte qui n'est pas agréable, parce que quand on en a à la maison, on se fait piquer, ça nous gratte, c'est quand même pénible. Mais c'est pas le pire insecte à éliminer. Donc n'hésitez pas à me mettre un petit commentaire, me dire ce que vous pensez. Est-ce que par exemple, vous avez déjà eu des puces chez vous Est-ce que vous avez galéré pour les détruire Ah, ça m'intéresse bien de savoir. Et moi, je vous dis à très bientôt les DD.